Un conflit d'édition arrive quand on est en train de modifier une page et qu'une autre personne modifie la même page mais qu'il enregistre avant toi, par exemple sur une page de discussion. Si par exemple j'essaie d'envoyer un message sur une section, mais qu'en même temps quelqu'un envoie aussi un message dans la même section, il y a un conflit d'édition ou conflit de version. En ce cas-là, pas de panique ton message ne sera pas enregistré directement. On peut voir deux cadres. À gauche, il y a un cadre qui compare les deux versions, la tienne et celle de l'autre utilisateur. Si tu descends tout en bas, tu peux voir les modifications apportées par toi et celles apportées par l'autre utilisateur. À droite, tu peux voir la syntaxe wiki après l'enregistrement des modifications de l'autre utilisateur. En descendant tout en bas, il faudra retaper ton message, puis enregistrer les modifications. Si cela arrive sur un article, le principe est le même. En revanche, on peut mettre un modèle en haut de la page permettant d'éviter ces conflits. Par exemple, sur l'article Nintendo 64. Il suffit, comme pour tous les modèles, de mettre deux accolades ensuite d'écrire en travaux, suivi d'une barre verticale, suivi de ton pseudo. On referme ensuite avec encore une fois deux accolades. Le résultat sera le suivant. Avant d'enregistrer cet ajout de modèle, n'oublie pas de mettre un résumé de ta modification. Ici, je mets « Ajout du modèle de travaux ».